Tu pas mis à rien la kilote, je suis dans mon délit, la police me passer la mélodie. T'as pas le malin on connaît ta meuf c'est une salope. Je suis toujours dehors et t'as ça ça avec mes potes à pleine billet